Voilà, je voulais vous montrer où vous serez, certains d'entre vous sont. Donc on descend sur Lakshmanjula et on arrive juste à une salle de yoga sympa, là il y a un hébergement qui est... qui vaut... qui, qui vaut.. en enfin... Euh, voilà, donc euh, on va rentrer et... et vous allez en savoir plus. A tout de suite. Hein. Comme toujours, il ne faut pas que du yoga, hein, ils combinent. Hein. Voilà, ce que je vous dis, c'est ce qu'ils font, c'est qu'il y a le yoga, mais ils il, il réussissent à mettre des cours d'ayurvédique aussi. Et puis, on, comme le yoga aide déjà à traiter des problèmes particuliers, on, on combine en plus avec les plantes. Une approche très intéressante. Hein. Voilà, donc là, c'est 10h, donc il y a le soleil qui donne son plein il faut Ça va faire chaud. Là, voilà, c'est genre d'endroit où vous serez, Avec, euh, Il y a des coins à l'ombre, évidemment. Il y a des... On peut venir faire des, On peut même faire du tai chi, ouais, on fait des, des. un peu de tout, hein, de, le matin, qigong, juste comme ça, mais juste un quart d'heure juste pour, pour, pour voir. Voilà, à plus, on va rentrer. J'ai la pique, hein. Vu que j'étais dans la forêt là, la nuit là, pour, pour voir ce qu'il y avait, ben, je me suis bien fait euh, regarder la vidéo, la série N, Nature. Hein. Voilà, donc euh, vous pouvez regarder, c'est yoga. Regardez en bas. Ayurveda Healings. Hein. Donc, euh, c'est une comme ils disent. Ben, regardez, il a la frite. Hein. Bon, il le fait tous les jours, hein, j'imagine. Voilà, tout est certifié, pas de soucis d'être reconnu. Donc, à Paris, après, ou en Suisse, ou même au Québec, évidemment, c'est mondial. À tout de suite, on va rentrer cette fois, ou bien Écoutez, je suis désolé, je vous fais des promesses qui vont arriver plus tard, en fait, ils sont, bah, ils sont en cours, euh, donc euh, là, on est un peu tôt pour le... ça, je vous conseille, hein, le troisième, la panchakarma. Ils sont donc, on reviendra, hein, donc euh, ça, c'est sympa aussi, hein, des fois, ont... j'ai réussi à lâcher ces boulets, quoi, bam, quoi, De. Combiné, on a avec le yoga comme support pour ramener, et, et puis... Euh... Nasyam. Bon, bah, euh, je vais me renseigner, hein, comme on dit. Ah, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. C'est pas un netti, mais un asiam. Ouais, c'est de l'huile. Moi, j'ai fait de l'huile sur le troisième œil. vous mettrez un sort de capuchon. Là, autour de la tête, sur les yeux. Pour traiter le. Mais là, c'est donc... bah, Voilà, on va on voilà, on va rentrer la prochaine fois. Hein. Au revoir à toutes.